C'est Aurélien Fontenoy et Mia. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les vélos de mes abonnés. Le but, c'est pas de montrer les vélos les plus chers, mais c'est de montrer vos vélos. Il y a certainement des vélos que vous avez récupérés de votre grand frère un peu tout pourri. Il y aura d'autres vélos que vous avez acheté 10 000 euros sur internet. Il y aura de tout, du VTT, du BMX, du vélo de route. Vous m'avez tout envoyé. J'ai pas encore regardé. Il y a 550 mails. On attaque, bah bien sûr, avec le premier vélo. C'est parti! Le premier vélo c'est un VDT Enduro un Trek Remedy de 2019. C'est celui de Lucas qui a 14 ans. Vraiment très beau dans sa couleur noire mat. Le cadre est en aluminium. Une fourche RockShox Lyric en 160 mm à l'avant et un amortisseur Deluxe RT3 en 150 mm. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour l'enduro. Le prix il me l'a mis en France suisse, ça fait 3449 francs suisse. Ce qui fait ça en euros. Et voilà c'est un peu tout. Merci Lucas pour ta photo. On passe au deuxième vélo maintenant. Il s'agit de celui de Gaëtan qui a 16 ans, qui est apprenti mécanicien automobile. Son vélo c'est un Votech, je connaissais pas la marque personnellement. Votech VMS. Il est monté en roue de 27 pouces et demi, des battements en 140 mm, des freins Magura MT6, des rires SRAM. Malheureusement, il n'a pas pu rouler pendant 5 mois à cause d'un défaut de fabrication. Le cadre s'est cassé. Mauvaise pub pour Votech. Et là, on le voit, il s'est mis à re sur son petit spot local. Voilà, Gaëtan. Mon vélo, il est super. Un Votech, je connaissais pas la marque. Ça fait plaisir, on passe au troisième vélo. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends les mails un par un. Donc là, on tombe encore sur un VTT enduro. C'est celui d'Esteban. C'est un YT, la marque j'adore. C'est vraiment une des marques qui me fait rêver dans le monde du VTT C'est un YT Capra en 27.5 Il a seulement 3 semaines Il est tout neuf le vélo La fourche c'est une RockShox Irix RC En 170mm avec un amortisseur RockShox également super délu En 170mm donc là on est sur un profil quand même Assez descendant, 14 ,3 kg Il n'a pas eu le temps de s'acheter un bel équipement C'est pas grave c'est pas l'équipement qui fait le pilote Tant que t'as un casque et des protections ça fera l'affaire Et ben est-ce que le quatrième, ça va être un VTT enduro C'est ce qu'on va voir avec le vélo De Clément On change avec un Vélo de route ça y est Il est monté en Ultegra mécanique Avec des roues en carbone VDZ Personnellement en vélo de route J'y connais rien Et là il m'a pas mis la marque de son vélo S'il y a des connaisseurs en vélo de route Marquez dans les commentaires J'ai aucune idée Même sur le cadre Là si on regarde il y a pas de marque Alors je sais pas ce que c'est En tout cas Noir mat comme ça Magnifique Et en plus tu as fait pas mal de podium cette saison Donc bravo à toi Clément Apparemment ton vélo il marche bien Vélo suivant C'est celui de Dohan C'est un Canyon Spectral AL 6.0 AL souvent qui veut dire aluminium je suppose il est monté en fox 160 à l'avant 150 à l'arrière que je trouve magnifique là encore une fois noir mac vous aimez bien apparemment les vélos noir mac il a cramé toutes ses économies pour l'acheter apparemment La piscine aussi elle est très belle le nouveau vélo c'est donc celui de ryan qui habite en suisse encore en suisse cette fois ci il habite à Neufchâtel. il a 12 ans et il pratique l'enduro depuis un an son vélo c'est un scott genius 730 il est juste incroyable il nous dit et il est monté tout en fox 150 à l'avant 150 à l'arrière cette télescopie blocage de la suspension depuis le guidon à l'avant et à l'arrière Un beau vélo, il nous rajoute également ses protections Le casque intégral c'est très bien Le masque, la dorsale C'est au top, Mon vélo est magnifique J'adore cette couleur, merci Ryan pour ces photos Le nouveau vélo, bah apparemment vous aimez Vraiment l'enduro, j'ai que des enduros Aujourd'hui quasiment, c'est celui de Hugo 19 ans qui habite à Toulouse Son vélo c'est un Giant Rain 1 De 2018, son cadre est en aluminium Alors il me dit que l'équipement Est globalement le même que mon vélo Donc suspension en 160mm mais l'équipement est un cran au dessus que le mien Voilà, il a choisi plutôt que d'avoir un cadre en carbone Il a choisi d'avoir des équipements un petit peu au dessus Ce qui est pas bête dans l'idée Donc il a préféré avoir des meilleures suspensions Pour le même prix à quasiment 5000 euros. il me dit son vélo Il fait aussi un peu de DH urbaine Vous savez c'est dans la ville, des escaliers, un peu dans la ville tout ça Vélo orange, très beau aussi Alors le suivant cette fois-ci On va tomber sur un VTT enduro ou pas Ah là je suis très content du message que j'ai à recevoir C'est un papa tout comme moi Il vient de Aix-en-Provence Il a 36 ans Maintenant il vit encore Corse à Ajaccio Il est carrossier peintre Il enseigne le vélo à son petit boutou qui a 3 ans C'est trop mignon Donc il lui a acheté une petite résienne Specialized Qu'il a fait repeindre aux mêmes couleurs que son vélo Franchement trop bien je vais faire pareil je crois Et son vélo du moment C'est un Giant Talon 3 édition limitée Il est magnifique dans sa couleur bleue Il aimerait essayer le trial car je lui ai donné envie Mais essaye directement C'est le meilleur sport au monde Tu peux en faire avec ton VTT de toute façon Il m'en donne pas plus sur son vélo Voilà on est sur un très beau vélo Celui de Gain il est 32 ans Santa Cruz Un Bronson 3 Alu Alors au niveau des caractéristiques Il est monté avec une Fox 34 Factory L'amortisseur arrière Rockshox Super Deluxe R, Des roues Grand Grozer Yodin 2 J'ai roulé avec C'est des très bonnes roues Les freins Shimano XT En 203 mm à l'avant Et en 180 à l'arrière Personnellement J'ai des SRAM Guide Avant sur un autre vélo J'avais des Shimano XT Je préfère les Shimano Moi ce que vous en pensez aussi les riders Shimano ou SRAM c'est le grand débat Perso je me tournerai plutôt sur du Shimano Moi enfin Cintre, Rental, Fatbar ah, ça c'est connu Il est très beau Donc vraiment là c'est un très beau vélo qui s'est monté Gaëtan Tu dois te régaler Ok next On est sur le vélo de Théo 16 ans qui en première qui habite sur la côte d'Azur Il fait du VTT enduro depuis 8... 4 ans. Son vélo, c'est un Lapierre Spicy Team de 2019 qui est monté en 29 pouces. À quoi ça va servir le 29 pouces C'est un peu la mode. On est passé au 26, après il y a eu le 27,5, maintenant c'est le 29. En Coupe du Monde de descente, maintenant ils sont même passés sur du 29 pouces. C'est beaucoup plus roulant. Par exemple, des chemins un petit peu caillassés, des chemins en racines, ça va beaucoup plus rouler puisqu'on a des grosses coups. C'est un peu le débat, 27,5 ou 29. Maintenant, voilà, il y a deux écoles. C'est vous qui décidez. Son vélo, il est monté donc en Rockshox 160 à l'arrière, 160 aussi à l'avant avec une Rockshox. Son cintre est en carbone. Le pédalier est en Carbone. Les freins on est sur du SRAM Guide RSC en 200 mm à l'avant, 180 à l'arrière. Il veut le changer d'ailleurs pour du XT Indy. Je pense que ça sera mieux effectivement. Les pneus du Michelin Wild, très bon choix en enduro à l'avant et à l'arrière. Maintenant Michelin c'est vrai même si c'est mon sponsor ils ont créé une gamme en enduro qui est vraiment formidable. Sam Hill, champion du monde d'enduro cette année, ça montre que les pneus sont performants. Donc voilà ça va être le Lapierre spicy. très très très beau. Allez on continue. Ah ça fait plaisir les trialistes sont ici. J'ai reçu un mail voilà de Louis. Alors Louis qui fait du trial 20 pouces et 26 pouces sous la marque Rookers c'est une marque française c'est le vélo noir que j'ai eu pendant un petit moment l'an dernier, Son 20 pouces c'est un Jalousie Ultimate de 2018 qui est équipé en full disc Optech 3 des freins très puissants, et là, il a également un pouces Jalousie de 2017 équipé en double Magura HS33 c'est des freins à patin directement sur la jante comme sur mon trial, donc là on voit vraiment la différence des deux trials, ça fait plaisir de voir des trialistes sur la chaîne Youtube j'essaye de vous montrer tous les vélos je suis tombé sur des trials, c'est parfait, donc ça c'était les vélos trial de Louis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre On a le BMX de Tristan qui a 16 ans. Il vient de Clermont-Ferrand. Son BMX c'est un GT édition 2020, je crois. Il n'est pas sûr. On n'est pas encore en 2020, peut-être. Hein. 12 kilos avec toutes ses pièces d'origine. Il vient de commencer le BMX car il y a un skate park qui s'est construit à côté de chez lui. Ça, merci les mairies. C'est grâce à, aux mairies, aux infrastructures qu'on permet aux jeunes et aux moins jeunes, hein, euh, moi aussi, hein, de se mettre au vélo et d'avoir une progression énorme parce que sans terrain on peut rien faire. Merci du coup la mairie de Clermont-Ferrand d'avoir construit ça. Oh. Right. On a le vélo de Johan, 15 ans, qui est lycéen, qui habite en région parisienne. Son vélo, c'est un VTT de cross, la Pierre Pro Race 329 de 2019. Il est monté transmission Shimano XT, 11 vitesses, pédalier Race Face, cadre en aluminium, fourche Rockshox Judy Gold, 100 mm de débattement. Il n'y en a pas à l'arrière, hein, c'est un vélo cross country. Alors next, euh... on est sur le vélo de Clément, qui a 13 ans, qui est collégien et qui bricole tout ça chez lui. Il a un Between Rock Rider 520 S, c'est un vélo de suspendu chez Between. Son truc, c'est les figures, c'est les sauts. Voilà, c'est tout. Pas plus d'informations, mais je sais que c'est euh, des suspensions en 120 mm, des roues en 27.5, des freins à 10. Donc, Clément, bah merci pour ces photos. Wow, stylé On est sur le vélo de Lucas qui a 15 ans. C'est un Canyon Sender AL 6.0 27.5 acheté en 2018. Son vélo vaut à peu près 2500 euros 9, il nous informe. Il est équipé transmission SRAM. Merci Lucas. On a un autre fan de YT, la marque Thomas qui a 17 ans. Il a un YT Capra de 2019, un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Il est monté en 170 mm, RockShox YRC. Voilà, il est vraiment classe. En gris comme ça, ça fait un peu genre... Euh agressif, char d'assaut. J'ai pas plus d'informations, merci Thomas pour les photos. On change, cette fois-ci c'est le vélo d'Arthur qui a 13 ans, il habite près de Nantes. C'est un VTT de dirt pour les figures. Un Canyon Stitchen 360 pro. Les dirt, il y a qu'une fourche à l'avant, il n'y a pas de suspension. Une fourche RockShox Spike DJ de 2019. Guidon Potence, c'est Canyon qui fait ça, les roues à l'extreme. Les freins, enfin le frein je crois, parce que normalement t'en as qu'un seul à l'arrière. C'est un SRAM T. Stille les mangas. Merci pour ces photos. Attention, ça vient de loin cette fois-ci. Emmanuel, 13 ans, qui nous vient d'Afrique, en Côte d'Ivoire Là on va voir son vélo C'est un vélo qu'il adore, bien qu'il ait un petit peu endommagé, il nous dit C'est donc un vélo MT Wolf All Hydro je ne connais pas du tout la marque personnellement. Cadre en aluminium. Dérailleur Shimano. Train à disque mécanique. C'est-à-dire que c'est un câble qui vient activer les pistons. Pas hydraulique comme euh, les autres vélos qu'on a vus. 7 vitesses. 3 plateaux. Voilà. Il me dit, il n'y a pas plus de renseignements. Pas besoin de plus. Tant que tu roules, tant que tu t'amuses. Ça c'est le principal. Donc merci d'avoir envoyé ces photos. Salut à toute la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent d'Afrique. En plus, je vois que tu l'as customisé avec les rayons jaune, bleu, rouge. Il est bien stylé. On passe au vélo suivant. On est sur le vélo d'Alexis. Il a 17 ans. Il veut être boulanger. Il s'est remis à faire du vélo grâce à moi. Bah ben merci. Si je peux vous motiver à faire du vélo, c'est le but. Donc il a deux vélos. Le premier c'est un Bitwin 500 Rock Rider totalement d'origine. Et le deuxième c'est un BMX ce qu'il a totalement retapé. Il a retrouvé ça derrière des planches des poubelles. Il s'est dit Bah ben, je vais le retaper à ma façon. Voilà ce que ça donne. J'ai pas plus d'informations. Même dans les poubelles on peut trouver des vélos. Le nouveau vélo c'est encore un VTT enduro, celui de Camille qui a 15 ans Il est au lycée. Il a un Giant Rain 1.5 de 2019 totalement d'origine. Derrière SRAM GI. X-Eagle, SRAM, code r c'est pour les freins, une Fox 36 Performance, très beau cadre en orange. Merci Camille pour ces photos. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà que ceux qui m'identifient dans les stories, je repartage très souvent. J'adore regarder vos vélos. Donc sur Instagram, n'hésitez pas à prendre votre vélo en photo, une jolie photo. Vous m'identifiez et moi, généralement, je repartage, c'est cool. Ah voilà, le Canada, le suivant, c'est celui de Sam qui a 16 ans, qui vit au Canada et qui fait des courses de VTT de descente, Il roule à Bromont. Personnellement, j'ai roulé à Bromont. Il vraiment des trails magnifiques. Il a un Kona Process 153M en 27,5 Monté en tubeless Salut le Canada J'espère vraiment revenir chez vous parce que c'était incroyable Le Canada merci Allez on passe au suivant Merci Samuel Yes, là on est sur du Bike Life Mathias qui a 16 ans. Donc c'est un SE Bike Big Reaper Red de 2019. Il est full custom. Il a customisé les freins, les poignées, les couvre-rayons, les pédales, déco. Il a tout changé. Classe, j'adore comme ça les vélos customisés. Et oui, on en avait pas encore des BMX Race. Pierre qui a 15 ans, qui fait du BMX Race depuis 6 ans, il a monté un BMX Yes. Il a cassé le coude il y a 3 jours suite à une chute. Bon rétablissement à toi. En tout cas, ton vélo il est très beau. Un hein. Yes BMX, très beau. Alors là, je m'y attendais pas. On est sur un drift-trike, vous savez, c'est les vélos à trois roues qui servent à glisser. C'est celui de Jérémy, 19 ans, qui en plus est arrivé champion de France l'année dernière. Du coup, c'est un cas drift-trike GCB Race 3.0. Parce que je connais rien là-dessus Train arrière de route karting en PVC de noir Pour un maximum d'adhérence Ça a l'air énorme à rouler J'aimerais bien essayer J'avais essayé le modèle motorisé Mais là comme ça Merci euh, Jérémy Ah il y a trop de mails les gars Il y a trop de mails Allez encore quelques-uns avant de terminer la vidéo Julien, 12 ans qui habite à Évreux. C'est un VTT Scott Pas plus d'informations On voit les photos ici disque, suspension avant Allez on continue avec le vélo de Thibaut, il vient de changer de vélo Maintenant il a un BMC Elite Sport 2 De 2017, suspension RockShox Frein à disque hydraulique Shimano, cadre en aluminium Et là on a une petite vidéo C'était avant qu'il reçoive ce vélo là Maintenant Toméo, 11 ans, il roule sur un GT Sanction Pro de 2017 Équipé RockShox avant Et arrière, très beau, bleu typique de chez GT, un super vélo honnêtement pour commencer le VTT enduro j'ai encore envie de vous trouver des vélos bien sympas là. alors on a un VTT de descente cette fois-ci c'est celui de Ludo qui a 28 ans qui est chauffeur routier, fait de la TH donc c'est un Specialized Demo 8 en alu les roues c'était hop, moyeu hop pédalier SRAM X0 ainsi que toute la transmission amortisseur all -in. et fourche RockShox, voilà donc j'espère que cette vidéo où je déballe tous vos vélos vous a plu, si c'est le cas lâchez un gros pouce bleu, est-ce qu'on fait un épisode 2 dites-le moi dans les commentaires, pense à t'abonner ciao les gars Ok les gars maintenant c'est à vous de de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu et ma nouvelle boutique en ligne est disponible c'est sur aureliampontenoir.fr à la semaine prochaine ciao